Les situations de... de harcèlement, 98% des femmes déclarent avoir déjà connu ce genre de situation, donc le besoin est là. Alors, je vais peut-être d'abord préciser que c'est pas forcément toujours le cas, mais souvent c'est un atelier qui se passe en mixité choisie, donc c'est-à-dire sans... Nous sommes gens pour instaurer un climat où en fait, on n'a pas forcément besoin d'expliquer euh, ce qu'on ressent, on n'a pas spécialement besoin de se justifier. On a besoin de créer ce genre d'espace euh, pour se renforcer ensemble et pour sentir qu'en fait on est capable d'agir euh, ensemble en tant que personnes qui vivent une certaine oppression. Donc Le théâtre pour hommes, le principe, c'est de jouer une scène voilà, et, et de s'en emparer pour pouvoir la produire et la reproduire autant qu'on veut, euh, et pour chercher à l'intérieur de cette scène des façons différentes de se sortir d'une situation, d'arriver à une solution, à un problème posé dans la scène. Et donc on va chercher, on va explorer ensemble, euh, toutes les idées qui nous viennent, on, on les joue en fait en impro, et donc euh, chaque personne peut rentrer dans la scène ou bien en sortir pour regarder ce qui se passe, voilà, on essaye d'éviter les solutions magiques de genre oh « il bah y a un super-héros qui débarque et oh, tout va bien ». Euh, on essaie vraiment de rester dans le concret et dans les choses qui pourraient réalistement arriver euh, dans le but évidemment de pouvoir s'outiller et pouvoir euh, se sentir un peu mieux prêt à, à agir dans des situations qu'on pourrait connaître euh, dans notre euh, quotidien. Des fois on est dans des situations où en fait il n'y a pas moyen de ressortir sans subir des conséquences qui seront négatives et donc voilà je me souviens de moments où on se disait bon ben là, là c'est la merde <rire> Et vraiment ce qui est intéressant dans cet atelier, ben c'est pas... Euh... C'est pas la production d'un objet théâtral, en soi, ça on s'en fout. C'est vraiment les débats qui, qui en jaillissent, euh, tous les échanges qui peuvent naître de ça. En fait, on se rend compte souvent que même, forcément, sans le conscientiser ou sans poser des mots dessus, des techniques, on en connaît tout plein. C'est vraiment une idée de, de répétition euh, <rire> pour, euh, bon, pour la révolution, mais <rire> il y a d'abord des étapes, et donc pour, euh, voilà, pour résister à des situations de harcèlement. Des fois, ce qui peut se passer, c'est que en essayant d'être en allié dans une certaine situation, en essayant de soutenir, euh, même avec toutes les meilleures intentions du monde. On peut faire ça avec maladresse et en fait, finalement, reproduire euh, des mécanismes bah, foireux, des dynamiques de genre foireuses où on a l'impression qu'on va protéger, qu'on va sauver une personne victime, alors qu'en fait, elle pourrait tout à fait être en capacité de le faire elle-même. Alors que justement, l'idée de cet atelier, c'est de, bah, de se réapproprier ce pouvoir-là, de se réapproprier l'espace public, de se redonner confiance et... Et, euh, et de se solidariser. Alors juste des fois ça va être frustrant parce qu'en fait on n'a pas trouvé de solution magique mais en fait les solutions magiques elles n'existent pas. Euh, ce serait trop cool mais il n'y a pas. Ça va toujours dépendre de ok c'est quoi les enjeux euh, Donc c'est quoi le contexte Il y a qui autour de toi Est-ce que tu es seul Est-ce que, est que comment tu te sens Qu'est-ce que tu te sens capable de faire là tout de suite Des fois en fait il vaut juste mieux se tailler parce que c'est trop risqué et en fait ça a réévalué à chaque situation en fonction de Qu'est-ce qu'il y a autour de moi Comment je me sens Qu'est-ce que j'ai envie de faire Où je veux mettre mon énergie Et c'est normal de, de parfois avoir peur, de parfois être en colère. En fait, on a le droit de l'être et il y a des raisons de l'être. Et puis je pense aussi que ça peut permettre, dans certaines situations, bah, d'avoir en fait des techniques en tête qu'on va pouvoir ressortir à force de les avoir euh, entraînées et entraînées. Ben, voilà. Et peut-être qu'un jour, on aura dit « Oh, bah, yes, <rire> j'ai répondu ça, j'ai bien fait ». Parce que bon, les situations où tu te dis « merde, je suis trop nulle, j'aurais dû dire ça, j'ai rien osé faire, ça craint ». Bon, c'est pas grave, soyez un peu indulgente, c'est pas grave, euh, c'est pas facile quoi, mais, euh, mais je pense qu'on se sent mieux quand on, quand on réagit ou quand on réagit d'une façon euh, qui nous parle. Et... Voilà.